J'ai pensé à écrire ce livre parce que je me suis rendu compte dans ma pratique clinique en tant que psychanalyste qu'un certain nombre de, de patients me parlaient de références culturelles modernes. Alors, ça va des adolescents, parce que je reçois un certain nombre d'adolescents qui parlent de leur rapport aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, aux virtuels, d'une manière plus globale, aux adultes, qui euh, parlent, ont des références culturelles qui deviennent des objets de transfert partageables. Alors c'est quand même ce point de départ là qui m'a fait réaliser aussi que la psychanalyse est une théorie au fond inscrite dans un champ culturel depuis le début. Alors en, en, en publiant deux ouvrages sur de l'adolescence de Freud, je me suis rendu compte de l'immersion culturelle de Freud euh, dans la culture de son époque. Alors il se trouve que dans mes travaux euh, je me suis intéressé de manière assez précise à un certain nombre d'objets euh, culturels modernes. Et c'est cette connexion, au fond, puisque la culture est, est intemporelle, cette question de la modernité de la culture qui m'intéressait pour cet ouvrage. Dans cette perspective-là, on pourrait dire qu'une des hypothèses centrales de l'ouvrage, c'est euh, le rapport de l'être humain au réel, c'est-à-dire à la capacité de se sentir réel, euh, Est-ce que la culture vient restituer quelque chose Est-ce qu'il y a une évolution euh, ou pas voilà. euh, Mon hypothèse, c'est que bien sûr il y a une évolution, bien sûr que la science et la modernité ont un impact certain sur le sentiment d'existence ou de continuité d'existence du sujet. Alors, il s'inscrit dans cette collection par euh, le fait que je centre mon propos sur la modernité de la culture et les connexions entre la culture et le champ clinique. Par exemple, je pense que c'est un exemple tout à fait significatif, quand je m'intéresse à un patient, quand j'entends un patient qui me parle de ses fantasmes sexuels en fonction de personnages de jeux vidéo, eh bien ça montre comment les images infiltrent le la vie psychique et fantasmatique du sujet. Quand je m'intéresse par ailleurs à Michael Jackson ou Iron Man, il me semble que ça interroge non seulement l'actuel, mais aussi les perspectives du futur, c'est-à-dire comment on sent son corps, comment on l'anime, et là encore, comment à partir de ces sensations corporelles, on peut penser aussi le sentiment d'identité. Alors évidemment, ce sont des jonctions à entrée multiples, mais la perspective, c'est effectivement tout en, en, en reconnaissant l'héritage du passé, comment on se projette par exemple à partir des peintres, avec le street art, dans la culture de demain, et donc comment la culture finalement, comme les patients, nous renseigne sur le sujet et sur l'être humain. C'est à mon avis un, un ouvrage qui est tout à fait ouvert à, à toutes sortes de publics, dès le moment où, bien sûr, euh, euh, un certain nombre d'objets culturels dont je parle, que ce soit des séries, des films, euh, des manifestations culturelles diverses et variées, euh, Michael Jackson que j'ai cité tout à l'heure, un héros de bande dessinée, un super-héros euh, Iron Man, euh, tout ça, c'est évidemment un, un éventail absolument ouvert, où on peut, y compris par euh, intérêt, par euh, une certaine vision psychanalytique, de certains aspects de la culture, s'y intéresser. Mais c'est aussi cette jonction avec la clinique qui me paraît essentielle et qui donc touche tous ceux qui sont concernés par le contact avec la clinique, que ce soit des, évidemment des, des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres, mais aussi des éducateurs, des assistants sociaux, l'ensemble du champ social finalement et, et l'ensemble du champ du soin, dès le moment où bien sûr la culture est, est également un outil dans notre pratique clinique et ça, il me semble que c'est aussi une idée essentielle de l'ouvrir.